ce que je peux vous dire euh, à travers euh, la dynamique des droits humains, la dynamique des droits de l'homme, euh, ce que je peux vous dire euh, à, je dirais, tout, euh, tout intérêt, au sens fort du terme, au sens de la vraie valeur, à être éclairé. Et euh, je vais m'en tenir à des dimensions non pas juridiques que, au sens étroit du terme, mais en tout cas institutionnel et politique, euh, évidemment, euh, il, est, il est bon et vous le fera sans doute en terminant de bien faire le lien entre ces, ces réalités et ces éclairages qu'il nous faut sans cesse chercher et qui montent sans doute aujourd'hui alors j'arrive même à appuyer sur la machine, c'est un grand projet pour moi. Euh, je dis tout de suite, pour ne choquer personne, euh, que j'ai, dans ma vie, choisi l'hospitalité. Je ne vais pas faire euh, une démonstration, je dirais, d'ordre euh, théorique, mais plus un partage d'expériences, si possible, réfléchies. Et ce qui nous était dit par Pascal à l'instant, pour moi, est clair, un moment qui a été et qui est fondateur de la vie, qui est le moment où je vais rencontrer l'ACAT, l'Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture et sa pratique de campagne de lettres de soutien. Et lorsque j'étais au service de la présidence de cette association, j'ai été amené à rencontrer les uns et les autres, et surtout beaucoup de personnes à l'extérieur. Parfois les anciens prisonniers torturés, parfois leur famille. Et ce qui m'a stupéfait, c'est leur expression. Le jour où je savais que quelqu'un s'occupait de moi, j'étais sauvé. Et je me fâchais auprès de ces gens qui me disaient « Non, vous n'étiez pas sauvé ». Car vous êtes resté en prison. Vous avez été parfois à nouveau torturé, même après avoir appris qu'une campagne de l'aide se faisait. Et ils se fâchaient à leur tour, j'étais sauvé, je n'étais plus seul. Et ce qui vient de nous être dit, je crois que c'est très très important parce que c'est ce lien entre la solitude, l'hospitalité, le salut, petit S, grand S. Je tiens à dire que pour moi, ça a été fondateur dans ma vie. Autant vous dire, euh, oui, l'émotion que j'ai, non pas à parler, mais à partager sur la réalité quotidienne, à la fois personnelle et mondiale, de l'hospitalité. Donc, j'ai fait un choix. Euh, et en particulier, un choix qui est... Euh, mais, il est tout à fait, je dirais, bouleversé aujourd'hui, et j'ai mis cette phrase qui n'est pas de moi. La Méditerranée, qui fut le berceau de l'Europe, sera-t-elle son tombeau Vous pourrez parler d'autres mers, d'autres déserts, d'autres tombeaux. Et cette question, elle nous est adressée non pas pour nous culpabiliser. Non pas pour dire que nous sommes des nuls, ou que les politiques seraient des nuls ou que nos sociétés seraient nuls, mais pour essayer de remettre en primauté l'hospitalité et ensuite d'essayer de voir comment je peux la vivre individuellement et collectivement. Mais ce à quoi je nous invite, c'est ce renversement de positionnement, j'y reviendrai tout à l'heure, en mettant en primauté le principe de l'hospitalité, non pas comme un facultatif geste charitable, mais comme un essentiel de la vie. Alors oui, je choisis l'hospitalité, je choisis... Euh, autant que possible, je n'y arrive pas bien sûr mais euh, l'ouverture de la vie, euh, ce que je ne maîtrise pas, la diversité féconde euh, apportée par l'hospitalité, la, la relation souvent difficile mais vitale et puis je réagis euh, en choisissant l'hospitalité contre la tentation qui m'habite de vouloir expulser tout ce qui est corps étranger dans ma vie ou tout ce que je ressens comme étant un corps étranger d'un homme, et qui est pourtant lieu de vie. Alors, l'hospitalité, ce qui est en jeu, c'est l'autre en général, c'est l'étrangeté, je viens d'en parler, c'est l'ailleurs, et puis ce sont des personnes bien identifiées, et je dirais tout de suite un mot qui me fait mal, mais qui est important, qui sont étiquetées. L'hospitalité à voir avec l'étranger, le migrant, le réfugié, l'immigré, le sans-papier, l'invisible, etc. Autant de personnes étiquetées dans ce qui leur manque. Et pourtant, ce sont d'abord des personnes qui demandent refuge au sens large du terme. Ce sont des personnes qui demandent refuge. L'hospitalité, attention au ignaka et dans nos mouvements, dans nos associations, heureusement tout vivant de passion et de certitude, attention à ne pas donner l'impression, quand nous parlons avec d'autres qui sont moins convaincus, ou qui paraissent moins convaincus, à ne pas euh, céder au Ignaca, Faucon, etc., donc, euh, un choix, un vrai débat. Alors, je crois qu'il faut que j'appuie sur la machine. un premier temps, j'ai mis éléments de constat et peut-être, en venant tout à l'heure de Paris dans le train, en relisant mes notes, je dis, ça serait peut-être élément de contexte. À la fois constat et contexte. Il a été question de la naissance et de l'hospitalité, je n'y reviendrai pas. Ce que je nous invite à faire et faire avec des plus jeunes, ou dans des groupes, qui sont chrétiens ou non-chrétiens, c'est à faire une espèce de relevé d'inventaire dans ta vie, quels sont les gestes d'hospitalité dont tu as bénéficié. Je crois que ça désidéologiserait le débat sur l'accueil de l'autre, de l'étranger, lorsque nous fusions nous-mêmes pour soi, bien sûr, pour nous-mêmes, mais invitant d'autres à faire cette espèce d'inventaire de ces gestes d'hospitalité dont j'ai bénéficié. Et j'ajoute tout de suite les gestes d'inhospitalité dont j'ai été victime et dont d'autres sont victimes. Mais commençons par soi. Commençons aussi par les... Comment dire Je ne sais pas ce que je dis. Je fais un petit, petit mélange de, de papier, là. Mais euh... que ça, ça normalement, c'est la partie 2, donc je ne sais pas pourquoi. 1, voilà. Nous vivons aujourd'hui le renversement pour aboutir à un discours politique globalement anti-hospitalité. Ou ressenti comme anti-hospitalité. Je n'ai pas dit des pratiques, j'ai dit des discours médiatiques, souvent minoritaires, mais qui sont souvent par angle, et qui sont négatifs. Et pour cela... Il y a un livre, non, ce pas, pas là mais ça va revenir, qui s'appelle La fin de l'hospitalité, par Madame Rouget et Monsieur Leblanc, qui disent ceci on assiste au triomphe de la préservation sur l'hospitalité. On est d'abord habité par un souci de préservation. Et je mets dedans. Ils ajoutent l'hospitalité qui était devenue, c'est peut-être un peu fort, mais l'hospitalité qui était devenue une valeur politique est redevenue un supplément d'âme, morale, privé, facultatif. À partir de là comment est-ce que nous pouvons essayer, non pas de juger, mais, je le redis, re de renverser la vapeur. Et, pour cela, il faut situer ce renversement de primauté, donc, d'abord la préservation, avant l'hospitalité, d'abord la protection, avant l'hospitalité, il y a un phénomène que je voudrais décrire rapidement, qui est le phénomène de mondialisation. Alors, euh, mondialisation, globalisation, ça ne veut pas dire la même chose, donc, etc. Bien, d'abord, ne nous demandons pas si on est pour ou si on est contre, on est dedans. Et ça, c'est très important. Et on est dedans de manière différente de la manière dont mon grand-père pouvait l'être euh, il y a quelques décennies. Non pas qu'on n'ait pas pensé au monde depuis toujours, non pas qu'on n'ait pas pensé à un ailleurs depuis toujours, mais aujourd'hui, il y a une réalité objective de la mondialisation. Et une réalité objective qui a pris une influence sur notre vie sans commune mesure avec ce que pouvait être déjà l'influence du monde, de l'univers, des relations, etc. Pour montrer cette différence qualitative de, de prégnance, d'influence, j'aime bien citer la phrase d'André Malraux qu'il utilisait à propos de la question des armements. Il disait « Jules César et Napoléon, en termes d'armement, ils auraient pu discuter entre eux, se comprendre, de, ils étaient un peu dans le mémoire de notre grandeur même si les légions, les bataillons, etc. Mais Jules César et Napoléon d'un côté et les stratèges modernes de l'autre ne peuvent plus discuter entre eux parce que la puissance donnée aux armes a changé de nature. Nous pouvons détruire la moitié d'un continent, nous pouvons polluer... La moitié d'un océan, nous pouvons changer la cellule du mètre, etc., etc. Tout ça, non pas du tout pour faire du pessimisme, oh là là, mon pauvre dame, mon pauvre monsieur, vous voyez comme le monde est méchant, c'est pas du tout mon optique, mais pour dire que nous sommes devant un changement de nature, de degré de puissance de, de l'effet mondialisation. Et il faut en tenir compte pour réfléchir à cette question de l'hospitalité. Mondialisation, donc, un phénomène, entre guillemets, nouveau. Mondialisation qui a forcément des conséquences, par exemple, à travers l'amplification des mouvements migratoires. On n'est pas pour lui, par contre, c'est comme ça. Il est évident qu'à partir du moment où nous vivons monde, et je pense en cela... À, euh, y compris euh, des régions qui pourraient nous, nous paraître coupées de cette mondialisation mais ce n'est pas vrai ces régions ne sont plus coupées aujourd'hui de la mondialisation on le voit bien par internet et par, par bien d'autres réalités de communication donc il est normal que la tendance naturelle premièrement déjà à migrer et deuxièmement que la solution migrante Migration deviennent de plus en plus plausible puisque je vis mal sur ma terre, puisque ma terre ne peut plus me nourrir, puisque je suis persécuté, je ne vais pas simplement rester là, puisque je sais parfaitement que je peux aller ailleurs et qu'il y a d'autres ailleurs accessibles. Donc là encore, c'est une appréciation objective de cette accentuation des mouvements de migration qui ne peuvent pas ne pas avoir une influence réelle sur la possibilité ou non d'être accueilli le de devoir ou non d'être accueilli autre phénomène produit par la mondialisation c'est le sentiment d'interdépendance je dépends, nous voyons bien notre chauffage au mois d'octobre, novembre prochain, dépend de ce qui se passe aujourd'hui dans une partie de l'Europe. Dans d'autres parties du monde, de sources d'énergie. Donc interdépendance. Là encore, il ne s'agit pas des tours et des c'est comme ça. Et la dépendance, ce n'est pas drôle. Et la dépendance, le sentiment ou le ressenti d'indépendance amplifiée aujourd'hui, ne peut pas ne pas créer chez moi un réflexe inévitable de repli. Parce que je vais réagir contre cette dépendance, je vais avoir la première réaction qui est « je me replie sur moi-même, je, je vais essayer de... » etc. Ça, ça me semble très important de prendre en compte y compris dans les conversations avec des hommes et des femmes qui ne partagent pas du tout une approche ouverte de l'hospitalité, de cette expérience de la dépendance qui me pousse, qui les pousse au repli, Non pas pour justifier, mais pour comprendre, chers amis. Autre aspect de la mondialisation, et par exemple, événement 1989, la chute du mur de Berlin, la fin annoncée des deux grands empires qui se faisaient face, le monde communiste et le monde, on dira occidental, pour faire très vite, et c'est le monde occidental et ses valeurs, entre guillemets, qui a vaincu, on va vivre un monde pacifié sur un modèle unique. Eh bien, il se passe exactement le contraire. La mondialisation qui devrait amener une certaine unification mais que souvent on l'a confondu avec une certaine uniformisation, eh bien la mondialisation révèle au contraire un monde, alors pour reprendre le livre de, de notre ami Fourquet sur la France, archipélisé, un monde éclaté. Et quand vous êtes face à un monde éclaté, la réaction très naturelle, c'est « sauf qui peut ». Et si je peux le sauver d'abord, c'est pas plus mal. Et là encore, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. En même temps que cette archipélisation du monde, la mondialisation crée des forces, je veux dire des puissances, je pense aux puissances économiques, financières, je pense à la notion de profit, je pense à bien d'autres choses, qui sont elles vraiment mondialisées, qui sont organisés sur le plan mondial et qui imposent leur loi à l'ensemble de la planète. Donc, en même temps, une mondialisation qui a explosé, qui fait exploser euh, les, les identités entre les des uns et les autres, et en même temps, qui crée des forces universelles mondiales qui s'imposent à notre vie. Ça renforce l'idée de dépendance dont je parlais tout à l'heure, mais surtout, ça va créer un autre réflexe, puisque de toute façon, on a dit qu'il n'y avait que le super profit pour vivre. À quoi bon chercher sens ailleurs? À côté et après le saut petit peu, je voulais reprendre le à quoi bon. De toute façon, je n'y peux rien. Les grandes puissances financières ont décidé que on a décidé que l'éducation, etc. allait se faire autour de la recherche maximale du profit, je n'y peux rien, à quoi bon chercher sens. C'est tout à fait schématique, mais je pense que ce n'est pas totalement faux. D'où une mondialisation qui va créer une modernité européenne désenchantée. illustrer la réalité de ce désenchantement en tout cas une Europe qui se sent marginalisée une Europe qui ne sent plus avoir sa place dans ce concert éclaté une Europe qui etc et puis une Europe où on défend nos valeurs doubler, puisque de toute façon on sait que ça va pas se passer là ça va se passer à la bourse de Wall Street ou de ça c'était le premier temps normalement euh, sur le et des bandes de constats ou de contexte. Le deuxième temps, il est juste là, c'est un éclairage de la dynamique des droits humains. Alors, droit de l'homme, droit humain, droits fondamentaux, on ne va pas faire du chichi si on peut y passer trois quarts d'heure, ça serait mieux, même s'il y a des nuances, dont j'utilise l'un ou l'autre selon les situations. Pourquoi l'intérêt que je porte à cet outil que j'appelle la dynamique des droits de l'homme la dynamique des droits humains D'abord parce que, face au constat que je viens de vous faire, il semble bon d'essayer de trouver une base commune qui nous permette d'agir ensemble. Comment voulez-vous, s'il n'y a pas un permis de conduire minimal commun que la circulation n'aboutisse pas à des catastrophes. Donc, un outil, pour moi c'est très important, c'est la modestie des droits de l'homme, attention aux, aux, aux droits de l'homme, en plus comme la France des rés ré Bon, non, Un outil, mais qui va servir de base commune pour une conduite aussi commune que possible des affaires du monde. Ou pour être plus modeste, qui va éviter le pire dans la conduite des affaires du Et, pardon de faire ceci et de développer un peu cela maintenant, mais ça me tient à cœur, je ne devrais être sans doute pas le faire dans ce lieu euh, universitaire qui connaît sûrement tout ce que je peux maintenant partager, mais je voudrais dé décrypter un tout petit peu ce que je mets dans l'outil droit de l'homme. Pour moi, alors, il y a. Je fais, je fais commencer ma description à la Déclaration universelle des droits de l'homme au élu 10 décembre 1948. Il y a eu bien d'autres textes sur les droits de la personne, bien avant, et tout ça, et nourrit etc. il nourrit d'eux, etc. Bon, pourquoi je fais commencer à cette là Parce que c'est la première fois que le mot universel va apparaître dans un texte. Et ce mot universel apparaît dans ce texte, non pas par hasard. On vient de vivre de, en tout cas sûrement la seconde, une guerre mondiale, une guerre universelle. Et n'oublions jamais le contexte dans lequel la dynamique des droits de l'homme apparaît. c'est 60 millions de morts, c'est la Shoah, c'est-à-dire la disparition forcée le groupe humain entier, c'est la bombe atomique, c'est pas rien. Et face à cette expérience, l'humanité va réagir, à l'époque 56 pays, aujourd'hui 197 aux Nations à travers cette déclaration universelle et toute une série d'autres textes. Le contexte. Deuxièmement, les deux bases sur lesquelles s'appuie cette déclaration universelle et toute la dynamique des droits de l'homme. Un, une base plutôt négative, la méconnaissance des droits de l'homme conduit à des actes de barbarie. C'était vrai en 1948, je ne suis pas sûr que ce soit faux aujourd'hui. La méconnaissance des droits de l'homme conduit à des actes de barbarie. Une espèce de marqueur par rapport au risque qui nous évite tous de devenir ou de rester des barbares, et un texte et un élément, un acte plus positif lui, qui est, ensemble, nous pouvons libérer l'homme de la terreur et de la, et de la misère. Donc, voyez, c'est deux bases de la dynamique des droits de l'homme, risque de barbarie, et positivement base commune pour libérer l'homme de la terreur et de la misère. A partir de ces deux constats, un acte de foi qui est utilisé dans la traduction française de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça n'est pas la foi religieuse au sens strict du terme bien sûr, c'est l'acte de conviction. Les peuples du monde entier ont proclamé leur foi en la dignité de la personne humaine. Nous sommes là dans du général, dans du supérieur. Et tout de suite après cet acte de foi, la déclinaison du mot dignité en termes de droit et de devoir. C'est très gentil de dire « vous êtes digne, tu es digne, je suis digne, nous sommes digne, très bien ». Mais tout de suite, par rapport à ce souci de cette conduite commune, on va décliner cette affirmation en termes de droit, j'ai le droit de, etc., etc. Et en termes de devoirs, en particulier dans les milieux catholiques, je vous supplie, évitez-vous de perdre trois heures pour savoir si les droits de l'homme, la dynamique des droits de l'homme ne parle pas des devoirs. Ceux qui vous disent ça, généralement, sont si on vous dit ça en sortant de la messe, ben oui, tout vous a parlé des droits de l'homme, mais mettez oublié à oublier des devoirs. Dans tous les textes de droit de l'homme, la mention des devoirs est faite. Je ne sais pas pourquoi il y a une espèce de polarisation catholique sur le devoir. <rire> <rire> droit et devoir. Et c'est très important parce que c'est la concrétisation de cet acte de foi en la dignité. Et il va y avoir, pour arriver euh, à, à, au sujet d'hospitalité, justement, dans la déclaration de 48, un article sur lequel je reviendrai tout de suite. Nous voici, en termes de droits et de devoir, et dans ce même texte de 48, un engagement, que je vais dire, juridico-politique, de mettre en œuvre ce qui vient d'être signé, car, et ça c'est essentiel, la dynamique des droits de l'homme est avant tout un outil juridique. C'est pas pour faire plaisir au bon Dieu, c'est pas pour donner satisfaction à telle ou telle idéologie. C'est un contrat que nous passons parce que nous l'estimons essentiel entre nous, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Dimension juridique et là c'est très très important parce que très souvent on vous dit, en particulier dans le domaine de l'accueil de l'étranger ou de l'hospitalité en général Ah ben oui, mais et ma souveraineté, moi, ma souveraineté française, État français, je suis souverain, j'ai pas besoin d'obéir aux lois internationales, et donc aujourd'hui, vont nous dire on n'a plus besoin d'obéir aux lois européennes. Sauf qu'on a oublié que c'était une démarche souveraine qui nous a fait adhérer à ces textes, qui nous a fait les adopter, ou qui nous a fait déléguer du pouvoir, à quelle ou telle instance, qu'elle soit européenne, mondiale, ou tout ce qu'on veut ça. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y a euh, une opposition contre le respect de ces lois internationales, pour faire vite, et la manifestation de ma souveraineté étatique. C'est comme État que je signe ou que je ne signe pas. C'est comme État que j'accepte d'être membre des Nations Unies ou que je n'accepte pas. Tous les membres des Nations Unies, 197 opérateurs aujourd'hui, acceptent la déclaration universelle de 1948. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ils ont signé cet engagement. Et moi, je prends le prends en C'est ma Élément juridique. Et ça, c'est tout à fait important. Et puis, dernier élément, pour décrire l'outil droit de l'homme, une occasion de débat de fond dans la communauté mondiale. Et à propos de l'hospitalité, ce n'est pas inutile d'avoir une base à partir de laquelle je vais pouvoir, au-delà de nos différences, ou peut-être même grâce à nos différentes civilisations et les cultures, discuter de problèmes fondamentaux. Par exemple, vous avez un article 5 qui intéresse tout spécialement euh, la carte des Amnesty Internationales. « Nul ne sera soumis à la torture ni à des traitements inhumains. » C'est sympa de dire des traitements inhumains, mais dis-moi, c'est quoi un traitement inhumain Le juriste ne répond pas à cette question de fond. Il va déléguer une instance, un tribunal, une commission, un comité tribunal, etc., le soin de dire tel acte précisément pris il est inhumain ou il n'est pas inhumain Voilà le lieu du débat. Quels sont les autres lieux que nous avons au niveau universel pour débattre des questions essentielles à l'humanité C'est à l'occasion de l'application, souvent de la non-application de ces règles de droit de l'homme, que nous allons nous interroger sur, je répète, au-delà de nos différences de culture, le sens, de tel mot, de tel effectif. Et le mot hospitalité, il est important. Pourquoi Droit de l'homme et hospitalité. Dans l'article 13 de la Déclaration universelle, vous avez toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Je répète, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Par contre, le même texte ne dit pas que c'est un devoir d'accueillir. sauf so, l'article qui suit, l'article 14, qui va créer ce qu'on appelle le droit d'asile, pour une catégorie bien définie de personnes qui sont persécutées ou menacées de l'aide en raison de leurs opinions religieuses, politiques, etc., leur orientation sexuelle, etc., Là, on va créer un statut spécial et on va créer là un devoir d'hospitalité. De Autant on affirmer le droit de circuler, sans créer le devoir d'accueillir celui qui, qui dit je circule sur la question de la persécution, et on voyait à peu près ce que ça pouvait signifier en 1948, je pense qu'aujourd'hui, on le voit encore à partir de la situation de persécution, créer un statut qui oblige l'État sur lequel la personne se trouve à l'accueillir. Droit de certifier, droit de demander refuge, droit de demander l'asile, et devoir d'accueillir ces personnes. Je n'aurai pas le temps de développer toutes les discussions aujourd'hui sur la définition même, du demandeur d'asile puisque c'est essentiellement ils sont oubliés les motifs économiques, les motifs écologiques, on pourrait voir bien d'autres motifs qui sont oubliés comme étant un qui oblige un état à accepter le statut. Nous sommes en 1948 les autres grands au textes de droit de l'homme ne parleront plus de la, du droit à la circulation libre. On s'est aperçu que là c'était la dynamique pour les États. Alors, il y a les conventions de Genève sur les réfugiés, 1951. Il y a, alors, ce que nous connaissons mal en France, toute l'Europe des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, la sauvegarde, etc., qui ne parle pas de la libre circulation, mais qui interdit les traitements inhumains. Et la Cour européenne des droits de l'homme, vous savez peut-être qu'elle siège à Strasbourg, va condamner régulièrement des États, qui de ont signé cette convention et le recours à la, à, à la Cour européenne des droits de l'homme, pour traitement inhumain vis-à-vis de personnes étrangères, demandant refuge au sens large du terme. Vous les traitez de manière inhumaine, et là vous n'appliquez pas l'interdiction des traitements inhumains. Mais ce n'est pas au nom du droit de la circulation Je termine sur la, la question de la, de la dynamique des droits humains. La dynamique des droits humains pose un principe fondamental pour la vie de toute société, c'est l'interdiction de toute discrimination. La discrimination, ce n'est pas un grand charabia, c'est une opération que nous faisons tous dans nos, dans nos têtes, Première étape de l'opération, je colle une étiquette sur quel ton ?« ben lui, c'est un sans-papier. Lui, c'est un, etc. Je n'ai pas fait le mal, j'ai dicté. Je ne pas qu'il vous fait, mais moi, je le fais. C'est plus facile, tout dans le raisonnement. La deuxième étape, c'est la personne ou le groupe que j'ai ainsi étiqueté. Je la marginalise, consciemment ou inconsciemment. Je pense à nos petites filles. Certaines sont encore petites, qui reviennent en disant, c'est plus ma copine. Mais <rire> pourquoi c'est plus ta copine Tu jouais encore, et tu étais content, toi tu lui avais même dit qui venait lui acheter également des trucs, etc. Bon, c'est plus ma copine. Pourquoi Ah, mais c'est parce que le papa d'Isabelle m'a dit que le papa de ma copine, euh, il avait fait de la prison. Euh, et puis que la, la tata de tel m'a dit que euh, la maman de ma copine, euh, c'est pas une maman sérieuse. Voilà que l'oxygétiboutchou de 5 ans, une opinion extérieure, va lui permettre non seulement d'étiqueter, sans doute à 5 ans ne le fait pas, mais de marginaliser, c'est plus ma copine. Jusque là j'ai pas fait de mal à la copine, c'est plus ma copine. Et c'est la troisième étape qui est l'étape de la discrimination. Si la personne ou le groupe ainsi étiqueté, discriminé, ses droits ne sont pas respectés, c'est pas si grave que ça, puisque c'est un gitan, puisque c'est un sans-papier, puisque c'est un, etc. Alors là, la question de l'hospitalité, nous allons la retrouver directement en nous demandant, au-delà des étiquettes juridiques, au-delà des étiquettes, je dirais, sociales que nous collons sur ce demandeur d'asile, sur le migrant, sur euh, le sans-papier, sur... Euh, etc., comment nous les traitons Car la discrimination n'est rien d'autre qu'un principe de déshumanisation. Puisqu'il est sans-papier, c'est normal. Même si je suis dans une, association, une institution qui s'appelle Frontex, pour laquelle nous dépensons des centaines de millions d'euros, c'est normal de faire ce qu'on appelle le flashback, c'est-à-dire euh, j'ai un canot pneumatique qui me semble pas tout à fait catholique, je vais essayer de le renvoyer dans les eaux libyennes pour que les libyens se démerdent avec le canot pneumatique et ses documents. C'est de la discrimination interdite par toutes les lois internationales. Non pas par un oiseau comme moi, mais par les lois internationales que les, auxquelles les États ont souffert. En France, nous allons retrouver bien sûr la déclaration de 1948, nous allons retrouver les conventions de Genève sur le statut de réfugiés. Nous avons un en texte fait intéressant qui est celui de la, du préambule de la Constitution de 1946 qui rappelle le droit. À la, à la libre circulation, c'est intéressant, tiens, voilà, ça, ça ressort dans, une, dans la Constitution. Et puis, je signale, par rapport à nos questions justement d'accueil de l'étranger, un arrêt, une décision du Conseil constitutionnel, qui est l'organe suprême pour voir si euh, telle disposition, telle loi, telle mesure est conforme à nos principes fondamentaux qu'on appelle la Constitution. Vous avez un arrêt de juillet 2018 qui est l'arrêt dans l'affaire Héroux, c'est un nom qui dit quelque chose à un certain nombre de personnes ici. Ce monsieur et d'autres étaient poursuivis parce qu'il avait aidé à la circulation de personnes sans papier et à l'accueil de personnes sans papier. Je répète, je ne parle pas là de franchissement de frontières. Je dis des personnes étaient en France, je les ai accompagnés sans leur demander avant, si elles accompagnaient chez le médecin, accompagnés un lit, accompagnés, etc., sans leur demander, c'est le délit. C'était ce qui n'a jamais existé typiquement dans le droit français. Le délit de solidarité, ça n'a jamais été formulé comme ça, mais c'était ce qui permettait d'une Et voilà que le Conseil constitutionnel, moi ça m'intéresse comme juriste, dit la France ne peut pas condamner M. Hérou et ses, et ses compagnons. Pourquoi Non pas parce que je suis chrétien et que je veux faire plaisir à mon Dieu, non pas parce que... Non, parce que nous avons un principe constitutionnel qui s'appelle la fraternité. Qui est aussi important que la liberté, aussi important que l'égalité. Et au nom du principe de la fraternité... Je ne peux pas condamner quelqu'un qui a tout simplement mis en acte ce principe, pas en donnant à manger, en aidant à circuler, etc. Je signale ceci parce qu'on dit beaucoup de, de, de choses très noires sur la situation française, et on a raison, mais il y a là une décision qui non seulement réjouit les personnes intéressées, mais qui réjouit les associations, car sur une base commune, je répète, c'est ça l'importance du droit, c'est la base commune, c'est celle de la fraternité. Nous allons pouvoir poser des gestes qui sont en conformité, je semble-t-il, avec l'hospitalité. Alors là peut-être que si j'ai sur la machine, ça va euh, ça c'était dans ce que je viens de vous dire. Alors, au niveau français, je voulais quand même illustrer un peu, effectivement, je le lis à la fin, où je parlais de déshumanisation. Centre de détention, foyer d'accueil, jungle, externalisation de la gestion de l'immigration. Dans certains de ces mots, vous allez voir il y a des petites choses qui ne semblent pas très humaines. Et à partir de là, on va s'interroger. Je pense à la question de l'externalisation. Nous avons promis 5 milliards d'euros à M. Erdogan s'il gère gentiment les Syriens qui voulaient venir chez nous. Je ne sais pas si vous êtes allé visiter les camps de détention des réfugiés en Turquie. Mais on va se poser une question fondamentale en visitant ces camps. En voyant ces hommes, ces femmes, ces enfants. On va se poser la question. Est-ce encore un homme Est-ce encore une femme Vous vous souvenez du. salarié n'a rien à voir, hein mais pour moi, j'ai texte est parlant, du texte de Primo Levi, ancien prisonnier des camps de concentration, il a posé la question dans un très beau texte si c'est un homme, cet homme qui vit dans la boue, qui n'a pas et qui reçoit la qui etc. Si c'est un homme je pense que nous devons nous reposer la question est-ce des hommes Est-ce des femmes Est-ce des enfants Et non pas le faire simplement au nom de notre bon cœur, bien que ce soit essentiel, vous imaginez bien pour moi comme pour vous, mais le faire au nom des principes juridiques auxquels nous avons souscrit. Je voulais aborder je vais vous une fois temps pour vous libérer quand même, voilà entre idéalisme et réalisme, des chemins d'hospitalité, une très belle tradition européenne, qui remonte au Moyen-Âge, qui n'est pas sans influence chrétienne, celle de l'hôpital. C'est-à-dire de donner refuge, un toit, si possible à manger, un lit, à quelqu'un qui ne doit pas vérifier si euh, il est délinquant, s'il si a tel ou tel euh, passé dans sa vie, etc. Je ne développe pas, mais ça serait intéressant pour ceux qui veulent étudier de reprendre toutes ces traditions de, de, de l'hôpital dans, dans, dans la société européenne. Deuxième aspect, chemin des autres, dans nos discussions, pour essayer de remettre. En primauté, en priorité, le principe de l'hospitalité. Pas simplement la protection, mais oui, l'hospitalité d'abord. Même si après, je ne peux pas tout faire. Mais je pose d'abord le principe de l'hospitalité. La question toute simple et toute faite mais j'ai besoin des autres. C'est une folie furieuse que de dire je refuse l'autre, car j'en ai besoin. Moi j'ai été très frappé par ce discours d'un pasteur allemand, le pasteur Niemoller, qui a été victime, euh, qui a été dans les camps de concentration, et euh, on interroge après sa sortie, il a survécu. Alors monsieur le pasteur, euh, euh, racontez-nous un peu votre histoire. Ah ben moi vous savez, mon histoire n'est pas très brillante. J'étais pasteur en Allemagne, ils ont commencé à arrêter les juifs, c'est pas juif, ils ont arrêté les tiganes, les homosexuels, j'étais ni l'un ni l'autre, je n'ai pas bougé. Les socialistes, les ben, Je suis bien sûr ni communiste socialiste. Quand ils sont venus m'arrêter, il n'y avait plus personne pour me sauver. Je pense très très important de revenir au bon sens du l'autre est constitutif de ma survie. Ça a été dit à propos de la naissance, mais ça pourrait dire à propos de combien d'étapes dans nos vies. Ça, ça me semble tout à fait important. Chemin d'hospitalité pas le temps de développer, à travers nos parcours éducatifs. Et là encore, moi je suis très admiratif, nous avons depuis 8 de, on va fêter les deux ans après-demain, de deux ans à 21 ans, euh, très admiratif de ce que souvent dans les classes, y compris les classes matérielles, alors surtout dans un quartier comme le 20e arrondissement de Paris qui est, comme on va dire, multi eh bien, la mise en valeur par les.. Je ne sais plus qui s'appelle les instituts, maintenant ça s'appelle les mêmes, je crois. Les professeurs des écoles, les professeurs de école, la mise en valeur par ces personnes éminentes de cette diversité. Je n'ai pas le temps de développer, mais il y aurait là quelque chose d'extrêmement important à voir comment à travers, euh, que ce soit aussi bien la philosophie, l'histoire, la géographie et bien d'autres. Comment des parcours éducatifs pourraient rejoindre ce souci de l'hospitalité Alors, un difficile combat politique. Vous avez compris que je suis sûrement un idéaliste, mais que ce qui m'intéresse, c'est que l'idéal aime cher. S'incarne. Et donc, je n'ai pas renoncé à essayer de convaincre, ce qui est une tâche difficile aujourd'hui, des responsables politiques, y compris des candidats, à mettre en première ligne le principe de l'hospitalité. Je ne l'ai bon bon bon dans bon aucun, bon aucun J'ai lu, bon au pire, c'est des méchants qu'il faut les chasser. Et au mieux, on n'en veut pas trop, mais on va essayer d'en prendre quelques-uns. C'est là où je dis qu'il y a le renversement politique. Je ne vous demande pas de faire le ciel sur la terre, mais je ne vous demande de laisser nos institutions, nos gestes politiques être imprégnés par cette première hospitalité dont il a été question tout à l'heure. Et après on va essayer d'une manière réaliste de voir ce qu'on peut faire. Et c'est là où, mais je ne vais pas faire ça, c'est une autre conférence, la dimension européenne est tout à fait essentielle, car aujourd'hui, dans ce monde mondialisé, c'est ensemble que nous pouvons relever ce défi politique. Autre défi politique, je ne sais pas si c'est dans mes petites affaires, défis politiques, je parler d'une république bienveillante. Ah oui, il y a bien un... là. Là, je la prie. Dois... Non, Mes chers amis, est-ce que vous vous rendez compte que si la république n'est pas bienveillante, elle est malveillante est Mais est-ce que vous vous rendez compte du risque que je vais prendre à nos sept petits-filles, à nos sept petits à nos sept petits-filles de naviguer dans une république malveillante Politique, qu'ensuite je vais essayer de déplier, je vais faire d'une manière réaliste, partielle, provisoire ou en tout cas avec des étapes progressives, c'est ça le mot que je cherchais. Bon, et une république bien évidemment, c'est possible. Et moi j'aime bien les textes euh, du politologue, sociologue Rosen Ballon qui dit aujourd'hui il faut que notre république soit attentif aux besoins exprimés par les gens. Non pas simplement pour leur donner quelque chose, mais d'abord pour les accueillir. Accueillir quelle que soit leur nationalité, quelle que soit la couleur de leur peau, leur culture, leur religion, etc. Je n'ai pas, pas le temps de développer. Un point, que j'aurais développé pour notre ami André qui est là, qui est la désobéissance civile dans les chemins de l'hospitalité. Alors s'il y en a une... Nous allons rendre grâce à Dieu. Voilà, la désolée. Alors c'est moi qui, simplement, prenez la flèche. Je la flèche droit. Je suis tout à fait. Je suis le pire façon actuelle, je ne sais pas. Donc, la sans signer. Ce n'est pas mettre le bazar pour mettre le bazar si je prends tout bien que le pape nous a conseillé, à nous les plus jeunes, mettez du désordre, mettez du désordre. Mais ce n'est pas ça la désobéissance C'est de dire face à une réglementation que je considère comme contraire à cette humanité dont je parlais tout à l'heure, et voire contraire à ces principes juridiques d'humanité que nous avons adoptés et auxquels nous avons donné notre signature, eh bien. Je ne peux pas les accueillir Et je vais poser un geste, non pas, je répète, bazar, mais un geste différent. Un geste, donc, de désobéissance. Je n'ai pas le temps de développer, mais on ne peut pas, aujourd'hui, dans le contexte européen, aborder la question de l'hospitalité en termes politiques et sociaux sans aborder des Je termine. Alors là, il y a une petite conclusion. Mais voilà. Chers amis, Malgré tout ce que je vous ai dit, vous allez oublier tout ça, mais faites le choix. Pour votre vie, pour ceux de vos proches. Vous choisissez l'hospitalité ou pas Oui. Mais si on a choisi On essaie. Comment se fait-il Je répète que dans le débat politique, le principe premier de l'hospitalité ne soit pas réaffirmé, même si je répète, il faut tenir compte de nos craintes, de mes refus sur moi-même, de mes faits identitaires, de tout attaquants, etc., pour essayer d'adapter tout cela. Et commencer, bon, faites le bon choix. <rire> La dernière chose pour terminer, petite histoire que vous connaissez tous, et toutes, c'est l'histoire du rabbin. Alors, monsieur Rabbin, dites-moi quand le jour se lève. « Dites-moi quand la nuit a disparu. » Et les élèves disent « Mais est-ce que c'est lorsque je peux distinguer un tâtier d'un panier »« Est-ce que c'est lorsque je peux faire une différence entre une antilope ou une chèvre ?»« Non, non, dit le rabbin, c'est pas tout ça. » Le jour se lève, lorsqu'en rencontrant un homme, une femme, qui verra un frère, une sœur. Alors l'eau est là. Merci.